La Norvège, c'est un peu le paradis de la cascade de glace. Il y a plusieurs facteurs à ça. C'est un pays où il pleut beaucoup, donc il y a de l'eau. Il y a des grandes périodes de froid. Les fjords, des grandes verticales. Du coup, c'est trois facteurs qui font qu'il y a tout le temps de la glace. Et c'est vraiment le meilleur pays qu'on puisse trouver, le meilleur coin qu'on puisse trouver pour faire de la cascade de glace. Et du coup, l'idée, c'est de se balader, d'aller voir, repérer. Et puis, les cascades qui nous plaisent, on essaie de voir du bas si les conditions sont bonnes. Euh, comment comment est-ce qu'on va faire l'approche, comment est-ce qu'on va gérer la descente, S'il de gérer les, les dangers qu'il qu peut y avoir autour de la cascade, que ce soit en termes d'avalanche, en termes de, de solidité des structures. Donc en glace, on ne tombe pas. Ouais. Pas de chute euh, en glace. C'est vraiment la règle de base. Le stage de glace, c'est le premier stage de la deuxième année du cursus, donc qui est plus consacré à la, la glace-neige mixte. Ça peut être pris comme une activité à part entière, qui, qui est fabuleuse, mais ça peut être pris aussi comme une activité qui permet d'être plus à l'aise avec les piolets et euh, qui permet après en montagne, dans des, dans des goulottes, ben, d'avancer plus vite et d'être plus sûr, plus efficace. était différent, la glace était différente, on a vu de la, de la glace bleue, de la glace jaune, de la glace blanche où il ne faut pas trop qu'on grimpe, on a vu de la glace sorbet, de la glace cassante, Donc ça a été une bonne, une bonne variété de, de cascades. j'ai appris pendant le voyage, en fait, c'est surtout, je pense, développer le répertoire gestuel en cascade de glace. Donc grâce justement aux textures très variées de glace qu'on a rencontrées. Et puis du coup, bah, toujours améliorer un peu les gestes, essayer de travailler, de planter du piolet, d'apprendre euh, à analyser la solidité des crochetages et euh, de voir un peu, donc de travailler sur des lunules, un peu toute la technique de glace, donc euh, d'en avoir fait dans des conditions assez variées. C'est un lieu ça va un peu mieux avec la voodoo, la technique de l'oignon. Oui, ça va, ça va. Du coup, au début du stage, j'étais pas du tout en confiance, ni sur les piolets, ni sur les crampons, mais ça faisait longtemps aussi que j'avais pas grimpé en glace. Du coup, il fallait reprendre un peu, voilà, reprendre un peu confiance et. Et après, ça allait, ça allait mieux, quoi. D'avoir une Gore-Tex rose, ça change la vie. <rire> ouais, alors ça, j'ai appris, à, grâce à, grâce à Gaël, à affûter euh, bien comme il faut mes, mes crampons et, et mes piolets. Et ça, euh, voilà, c'était jour et la nuit entre le moment où... Premier jour où ils n'étaient pas affûtés et après où tout bien affûté. C'était comment ta longueur <rire> C'était pas facile facile, hein C'est un peu chie. Et pourquoi c'était dur j'avais mal au bras <rire> mais, mais bon, tu sais ce qu'on dit là Pas non. de bras Pas de chocolat ah, Merde <rire> Alors Salomé, ta longueur ah j'ai tout donné là <rire> Tout donné Au début, tu démarres euh, sous une cascade. Donc euh, voilà. Ça, euh, ça mouille un peu. Ensuite tu montes un peu. Puis là tu mets euh, une toute petite broche. <rire> Franchement pas très grande. Hein puis euh, alors tu montes encore un peu. mets une deuxième pas très grande. Et là... Rupture mentale, craquage, complet. Gale et, et il était pas là Il était pas là ce con <rire> et on a fait une super voie euh, montagne vers euh, Eidford, Eidfjord et là c'était vraiment super sympa c'était une dizaine de longueurs, un peu ambiance face nord, il euh, y avait beaucoup de vent, euh, des couloirs de neige assez, assez inclinés et puis après des ressauts en glace un peu plus durs donc euh, voilà des fois des plaquages un peu plus fins et euh, c'était vraiment, vraiment génial on serait cru euh, en haute altitude alors qu'on était à 200 mètres à côté des fjords et euh, c'était dément ça va Aud <rire> Ça va top <Aude. rire> Et la Norvège c'est euh, <rire> grand beau quoi <rire> Température Oh, qu'est-ce que t'en dirais Mathilde Bah ben je sais pas. <rire> Un petit plus dix bruit. Pourrait... Nous on a l'impression qu'il fait moins vent, mais ça se trouve on va apprendre qu'il fait euh, zéro ou euh, pire que ça, positif. Mais j'espère. Ça va grave <rire> Ce qui était très important pour nous, pour ce stage, c'est que les filles grimpent en tête. C'est-à-dire que aller en moule dans des cascades dures, c'est pas un problème physiquement. Elles ont le niveau, tout ça, ça va. Passer en moule en glace, c'est pas très dur. Par contre, ce qui est vraiment important pour elles, c'est qu'elles arrivent à aller en tête dans des cascades pas forcément les plus dures, mais qu'elles grimpent en tête, qu'elles grimpent en tête. Et on a vu par rapport entre le début du stage et la fin du stage, il y a vraiment une grosse différence dans leur capacité à aller en tête et à prendre confiance dans leurs ancrages, dans leurs broches, dans leurs relais. Et ça, c'est vraiment très important.